<rire> ça fait. ça fait tout trembler Merde. Et bien c'est à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Tu m'auras pas. C'est vrai que la dernière fois tu m'avais fait le coup avec le camion et je me suis dit mais qu'est-ce oh que c'est. mais là que la, la voiture c'est différent. Alors ah on le sait tout de, de suite. Ça hein. s'entend. On le sait tout de suite. Et oui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour. Tu t'es mis la main dans le camion Non <rire> Nouvelle vidéo sur Eurotruck sur Grand non. Non, Je, je voulais lui faire ce petit plaisir, cette conduite en voiture avec la BMW parce que. Il a, il a dit voilà j'aimerais tellement conduire une, une voiture qui a pas beaucoup d'assistance dans la direction et qui ne <rire> se conduit pas automatiquement et tout. Donc du coup je vais lui offrir ce plaisir virtuellement. Après tu peux rouler ma, ma voiture, ça non, marche aussi. Non. Mais elle a plus de puissance et surtout aujourd'hui les amis on va faire la route du paradis. Et ça c'est cool parce que Arthur ne connaît pas. Arthur veut s'amuser. Arthur veut que la voiture glisse. Alors pour que la voiture glisse, il faut qu'il arrive à monter tout en haut déjà. Ça c'est encore une autre affaire. Donc 35 minutes. Oh mais ça ça va le faire. Euh, non c'est 42 minutes, 43 minutes mec. Sachant que t'as vu l'heure donc tu sais que il va falloir T'inquiète. Euh, voir les premiers virages, ils vont être déjà bien sympas. Donc les amis, la dernière fois qu'on a pris cette route, souvenez-vous d'ailleurs c'était euh, pareil, une vidéo euh, hors série, bonus. C'était le convoi avec les abonnés, voilà, j'avais justement fait cette route en camion avec des abonnés. Ouais. Euh, et notamment avec My Godness et Fox et It, qui m'avait fait un prank d'ailleurs, nous avez fait un prank, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est super intéressante. Et là vous allez voir la. La route sous un autre angle, avec un autre conducteur d'ailleurs. Voilà, vraiment fais-toi kiffer. Vas-y à fond les ballons, t'es en bagnole. Voilà, tu vois ça, c'est quelque chose que tu peux pas trop faire en camion. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Tu fais pas trop respecter. Mais il a vraiment aucun retour de force. Mais oui, Mets-toi ça dans la tête qu'il y a pas de retour de force. Non mais c'est vraiment violent. Genre même ma C3, il y avait plus de retour de force que ça. Alors mon pote, tu veux des retours de force Attends, bouge pas. On le met pas à fond non plus. Non non non non non non non. Le volant est très dur. C'est vrai les Et dans tous les sens Ah c'est réaliste je... ou pas <rire> Ah là, là non <rire> C'est vrai, c'est vraiment dur. Hein. T'es à 100 km heure Non mais le volant est vraiment dur ah, non, bah ça tourne donc euh, attention Ah bah... <rire> oh Vas-y, essaye Vas-y Ok, je te raconte. Vas-y, accélère Oh mais c'est génial comme ça Ah ouais, toi tu préfères comme ça Ah oh, oui je sais pas si on a pris Super il coupe la route <rire> comme ça Bah et lui... il est con lui Vas-y continue à accélérer hein. Attends c'est bon je tiens le volant Ça je va comme ça C'est double voix Le bureau il <est> tremble trop... <rire> Ça fait ça fait tout trembler Merde Alors là tu vas kiffer parce que ça tourne fort Tu <rire> fais quoi là <rire> C'est la question que j'allais te poser Il <rire> fait vraiment des trucs bizarres des fois <rire> donne ouais, des à cool. coups à gauche et à droite Moi je cherche te... des excuses Ah vraiment Alors maintenant tu vas m'écraser le champignon Et tu vas bombarder Et tu vas pas faire d'accident Et tu vas aller jusqu'au bout De tes rêves Et parce que tu es capable Oh non c'est pas vrai C'est insupportable, double, double, double Voilà très bien ça très bien ouais, une voiture en face je suis mort là, tu te rabats si jamais voilà très bien oh là, oui, non, faut... Ah super très bien très bon réflexe bravo mais mec mais c'est une horreur mais qu'est ce que tu prends mais aussi mais c'est illogique tout ce que tu fais <rire> c'est pas... c'est pas illogique, c'est juste que le volant il agit bizarrement Il l'a pas vu J'entends des drôles de bruit. Non mais, <rire> non, mais mec c'est horrible hein, le... Oh, mes le volant en voiture, autant en camion, il a pas de souci, mais en voiture ah, En tout cas ce jeu là en voiture c'est une horreur C'est possible Vas-y essaye et, et, et roule de façon sport, attends je te laisse la place Ouais oh, vas-y, tu vas voir vas Regarde Hop, direct ça part, d'accord ouais. ouais, là ça va, Donc bien là pas. tu pars direct. Non, mais déjà là c'est rude. Là t'es à 100 km/h quand même là. Hein. T'es pas à 50 là. Hein. Je sais. Hein, quand même Alors t'arrives là, tac. <rire> <rire> oh, t'as vu L'arrière est parti. Ah ben oui Oh, bah ben là, <rire> l'arrière est parti aussi. <rire> ok. Je plus là Regarde bien ah ouais, a... C'est tout mou même Et fermez les yeux les enfants Non mais vraiment tout à l'heure le volant était plus dur que ça Normalement ça devrait faire l'effet inverse Ça devrait être hyper dur de tourner Et Arthur il roule mieux quand il n'y a pas de moteur Bah c'est une voiture électrique ah, bah c'est. Mais voilà! C'est pour ça que t'arrives pas avec les vraies voitures! <rire> J'y arrive plus surtout! Putain, j'ai pris la. Bon, oh, là c'était limite, mais bon. L'avantage des Tesla, c'est que. Ça se remet dans le bon chemin. Ah non! Ah, mais non! Ah, moi je passe! Hein. Vas-y, ils ont eu un accident aussi! Qu'est-ce qui se passe ici? Attention! Pas de voiture en face, hein. Oh! Oh non! Oh, bien, vas-y, vas-y! Oh yes! Incroyable! Incroyable ah Non mais non ah bah Non, non. t'avances maintenant Attends on va mettre la marche avant Et on va essayer de la faire partir comme ça Vas-y passe derrière avant qu'il recule Hop on a grillé tout bouchon Incroyable Bon, Boralité d'histoire s'il y a des bouchons Eh bien coupez votre moteur et laissez-vous descendre <rire> Voilà Oh merde, oh merde